Cette critique de la verticalité était très présente dès 1968, à travers les mouvements anti-autoritaristes et libertaires de l'époque d'ailleurs, voyons donc ce que cela peut nous apprendre pour aiguiser un discours révolutionnaire puissant. Mai 68 constitue une période et l'une des ruptures marquantes de l'histoire contemporaine française caractérisé par une vaste révolte spontanée, anti-autoritaire, de nature à la fois culturelle, sociale et politique, dirigée contre la société traditionnelle, le capitalisme, l'impérialisme américain et, plus immédiatement, contre le pouvoir gaulliste en place. Le « mais français » s'inscrit par ailleurs dans un ensemble d'événements dans les milieux étudiants et ouvriers d'un grand nombre de pays. Il ne se comprend pas sans ce contexte d'ébullition générale de part et d'autre du rideau de fer notamment en Allemagne, en Italie avec le rampant, aux États-Unis, au Japon, au Mexique et au Brésil, sans oublier la Tchécoslovaquie du printemps de Prague. Explosions souvent confuses et complexes, parfois violentes, plus souvent encore ludiques et festive, mais 68 apparaît comme un moment d'illusion révolutionnaire lyrique, de foi ardente et utopique en la possibilité d'une transformation radicale de la vie et du monde. Ce que refléta notamment une prolifération de graffitis et de slogans imaginatifs. Sous les pavés, la plage, il est interdit d'interdire, jouissez sans entrave, cours camarade, le vieux monde est derrière toi, la vie est ailleurs, soyez réaliste, demandez l'impossible, élection piège à con, etc. Pour cette raison, de nombreux analystes, après 68, ont décrit ces événements comme une révolution individualiste, libérale, qui permit d'ouvrir le marché à de nouveaux horizons, ceux du désir. Le rigorisme moral de l'époque victorienne est liquidé au profit d'une idéologie jouisseuse et d'une production focalisée sur le plaisir, mais largement confisquée par les couches sociologiques les plus favorisées par les rapports politiques capitalistes. Mais derrière ces slogans, il y avait des thèses plus profondes, la pensée libertaire qui s'ancre dans une liberté collective, d'inspiration anarchiste et donc critique face à l'état, prônant l'horizontalité, mais tout aussi critique face au capitalisme et son oppression. Ce n'est donc pas simplement ce discours à l'origine libertaire, qui a permis la mutation du capitalisme, c'est les structures capitalistes qui ont absorbé cet argumentaire pour leur profit, c'est bien plus des éléments matériels qui ont créé cette récupération de l'argumentaire libertaire de 68. Plus d'une dizaine de groupes communistes, anarchistes et libertaires ont été dissolus après les événements. Le tertiaire, le secteur économique des services, a énormément augmenté, près de 80% des actifs contre seulement 34% en 1946, tandis que la part des ouvriers a inversement diminué. Cela a profondément déstabilisé la classe et, par extension, la culture ouvrière. L'identité ouvrière, qui fut une des forces du mouvement, ne s'est pas actualisée les systèmes d'éducation politique sur les lieux de travail de la classe ouvrière ont été bouleversés dans cette mutation de société. Et il ne faut cependant pas oublier la nécessité pour le capitalisme de trouver encore de nouveaux moyens d'étendre le marché et son espace de domination. Les différents progrès techniques permettant une augmentation de la production, il fallait bien trouver de nouveaux débouchés, et cela a été ceux du désir et du changement. Puis bien sûr, le monde du travail, qui par la compétition cultive l'individualisme. Sans compter qu'être l'auteur de propagande anarchiste est resté passible de prison jusqu'en 1992. Les éléments matériels sont bien suffisants pour créer cette mutation. Tous ces éléments n'étant pas limités à l'année 68, cet événement est plutôt le lien, l'incarnation du changement, plus qu'une rupture qui délimiterait deux périodes. Dans ces conditions, l'argumentaire libertaire, axé sur la liberté collective, a facilement été assimilé dans un argumentaire libéral axé sur la liberté individuelle, dans un mythe de la liberté. Un mythe qui explique le monde par l'individu et sa volonté, indépendant, sans attache, dans une compétition qui serait l'essence du monde chacun pour soi, c'est ça la liberté. Ils peuvent être fascistes, anarchistes, ça ne changera rien au fait que je n'ai pas de voiture. Comme dans le Léviathan de Hobbes, l'individu est cette unité irréductible du collectif, produit de sa propre volonté. Je n'excuse pas le fascisme, ni les autres mots en isthme d'ailleurs, et les ismes à mon avis c'est de la connerie, les hommes ont tort de croire aux ismes, il ferait mieux de croire en eux-mêmes. John Lennon a dit, je ne crois pas aux Beatles, je ne crois qu'en moi tout événement s'explique alors par une volonté. C'est aussi cette lecture de l'histoire où un seul individu fait la différence, comme si seuls les actes de Steve Jobs avaient suffi à expliquer les transformations techniques de nos sociétés, comme si c'était lui qui avait fabriqué tous les iPhones avec ses petits bras. Le monde est alors un chaos imprévisible, dans un cycle de crise-innovation qu'on ne peut anticiper parce que noyé dans la multiplicité des volontés des individus. Dans cette vision du monde, impossible de voir les rouages collectifs qui nous enchaînent, impossible de voir une oppression, une domination comme autre chose qu'une fatalité. Anciennement fatalité divine par les lois de la tradition, puis fatalité humaine par les lois du marché et de la libre concurrence. « Mes fiers commandos qui raccrocheront pas leur téléphone avant que le client ait acheté 10 000 parts ou qu'il meure ce salopard !» Dans cette approche, le chômeur est absolument responsable de son chômage. Le chômage est alors la faute des chômeurs. Le peuple, qui n'a que sa force de travail, est alors individuellement condamné à se salarier. Dans cette approche, impossible de s'organiser collectivement pour changer les choses. Nous sommes tous seuls et nous devons changer le monde. Encore une fois, ce mythe n'existe pas pour lui-même, il a une nécessité matérielle, une fonction politique. Ce mythe de la liberté rend simplement désirable cette oppression, comme si tout le monde devait devenir milliardaire. On m'interrogeait sur la création d'entreprises, qu'en effet des jeunes aient cette ambition de pouvoir devenir milliardaires. Et en effet, c'est une bonne chose. Comme s'il dépendait de chacun d'être libre, le rêve américain en somme. Le capitalisme s'est caché derrière un masque, son oppression est devenue naturelle à travers ce mythe. Le chantage de la loi du plus fort est devenu systémique. Vous avez le choix, travailler, vous salarier, ou mourir de faim. Salarié indépendant ou d'entreprise, c'est pareil, vous œuvrez à la croissance. Ce chantage systémique n'est pas tout puissant, mais face à ce déséquilibre, face à cette oppression, le choix de chacun est souvent fait, l'alternative disparaît sans lutte à mort, et c'est ce que vivent tout autour du club les tribus et de nombreux modes de vie alternatifs, qu'elles soient à l'état d'initiative ou d'habitude. On peut de plus imaginer la puissance de ce chantage systémique quand elle profite d'une gestion omnisciente pour faire valoir son intérêt. C'est, l'on pourrait dire, toute la subtilité du capitalisme contemporain néolibéral, qui s'accommode très bien de ce que peut lui offrir l'État. Plus besoin de s'occuper des esclaves, un gardien s'en occupe. L'État est le chien de garde du capitalisme. Encore une fois, il faut comprendre que je ne suis pas contre la liberté, au contraire, elle nous donne des outils conceptuels utiles contre les dérives d'une oppression d'État, mais je trouve ce concept beaucoup trop flexible et malléable pour un argumentaire politique incisif. La chose qui montre encore le mieux à quel point le mythe du progrès et le mythe de la liberté ne sont que des illusions, c'est de voir comment ils se mélangent tous les deux sur la scène gouvernementale, comment ils s'utilisent selon les besoins et au sacrifice de toute cohérence. Cette mobilisation pour l'emploi, elle a un double objectif. Le premier, c'est de soutenir la création d'emplois par un soutien à l'embauche et le second, c'est en effet de former des demandeurs d'emploi qui sont peu ou pas qualifiés. L'État et le capitalisme persistent par ce double discours. Un mythe du progrès qui se nourrit des travers du collectif pour les besoins de l'État, et un mythe de la liberté qui abuse d'individualisme pour les besoins du capitalisme. Il persiste par un double mythe qui diverge et converge, notamment à travers la croissance économique.